Tout le monde c'est Winman, content de vous voir. Vidéo SQDC aujourd'hui, vidéo très attendue des abonnés de Winman. On parle ici de la marque 514 et la variété est le Saint-Henri Couchy Couch. Toujours un plaisir, les pouces sont appréciés, les commentaires aussi. Si vous, êtes, si vous aimez ce type de vidéo, les reviews SQDC, content de voir mes fidèles abonnés toujours présents. Je me suis informé à la SQDC et ce n'est pas... Le même produit que j'ai essayé l'année dernière, la Review 251, qui était le Saint-Henri-Couche. Donc, ce produit n'est pas le Saint-Henri-Couche, mais bien une autre version, ou complètement un autre produit. On parle vraiment du saint henri couchy couche Quand on regarde 514, il y a deux produits présentement. Le Saint-Henri-Couche n'existe plus. J'imagine que le Saint-Henri-Couche a été remplacé par le saint henri couchy couche Ensuite de ça, il y a le Saint-Henri Platinum Couche-Breath. Euh, 32,20$. On a essayé cette, euh, ce produit à Winman. Euh, j'avais trouvé ça correct. Euh, mais ça, c'est pas un produit là, que je vais racheter. Mais je pense que j'avais trouvé ça correct, bien. 32,20$. Ce produit est vraiment moins cher que 32,20$. 25,50$, euh, 25 dollars et 50. C'est un produit 514, ce n'est pas le même prix. Euh, pourquoi Pourquoi que les deux produits, c'est la marque 514, le Saint-Henri Platinum Couch Breath est 32 dollars et 20. Ici, j'ai un autre produit 514 à 25 dollars 50. Est-ce que ce produit-là est de moins bonne qualité On en a déjà parlé. C'est une façon de faire le prix, est-ce qu'ils ont eu, euh, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Euh, J'aime pas beaucoup ça quand c'est pas le même prix pour la même marque. Je sais, je vous entends, je vous entends, peut-être qu'il y a eu un plus gros euh, yield, peut-être une plus grande, euh, peut-être qu'ils ont eu plus de grammes avec le Saint-Henri couche, couche donc ils sont capables de, de se permettre de vendre le cannabis moins cher. Mais ça, le, le consommateur le sait pas. là Il sait pas ça. Parce que il, il veut savoir comment il paye. Donc, euh, je suis vraiment content de payer 25 et 50 pour celui-ci. Mais quand je regarde 32 dollars et 20 pour le Saint-Henri Platinum Cushbread, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. Euh, quand je vois la même marque 514, je vais prendre toujours le produit moins cher. Mais encore une fois... Est-ce qu'on prend le produit moins cher ou on prend le produit qui correspond plus à nos besoins? Ça veut dire quoi? Bien, on regarde les terpènes, hein? on va prendre le produit euh, qu'on pense aimer au goût. Hein? On n'achètera pas un tweed, sachant euh, d'avance qu'on n'aimera pas ça le tweed. Hein? On sait quand ça sent le tweed, ça sent le cariophilène, ça sent le, le, le, une épice qu'on aime vraiment pas ici à Winman, en général. Donc, euh, justement... Justement, le Saint-Henri, couche-y, couche. couche. Cariophilène! Cariophilène, terpène dominante. Et si on regarde euh, la deuxième, la troisième et la quatrième terpène, ça s'annonce pas dans le limonène myrcène. Hein? On sait que le limonène myrcène, c'est le duo de terpènes que Winman aime beaucoup. Par contre, par contre, première terpène, caryophyllène. Des fois, on aime ça, des fois, on n'aime pas ça. Pourquoi que des fois, on aime ça? Parce que Winman retrouve souvent le cariophilène dans des produits qu'il aime beaucoup. Il a juste à penser au gélatomine de Tribal. Donc, cariophilène, première terpène, deuxième terpène, limonène, limonène. Limonène, ce sont les agrumes. Euh, citron, orange, pamplemousse. Troisième terpène, bisabolol. Quatrième terpène, pinène. Et si on mélange tout ça, ça donne des arômes naturels. Selon l'acide de la SQDC, terreux, sucré, boisé. 16%, 16,17% de THC. Donc, on n'achète pas ça pour le THC, mais pour l'ensemble de l'œuvre. on se croise les doigts. Ordinaire, ordinaire. Euh, et il n'y a pas de pochette d'humidité. Donc, euh, ils vont avoir les terpènes volatiles. On sait que les pochettes d'humidité volent les terpènes volatiles. Bon. Terreux. Terreux avec d'autres choses que j'aime pas. Euh, sûrement le bisabolol. Euh, Ordinaire, ordinaire comme cocotte. Euh, ça ne ça, ça flash pas aux yeux, mais je le dire tout de suite. Là. Euh, normal là, que ce ne soit pas 32,20$ pour la qualité. Est-ce que ça va nous buzzer là, pour un... Ordinaire, ordinaire, ordinaire. Ça ne brille pas, tu sais, ça ne brille pas. Ça ne brille pas, puis... Euh... OK, on va y ça. Tu veux le voir? Tu veux voir ça de plus près parce que tu n'as pas Instagram. Pourquoi tu n'as pas Instagram? Ah, je veux pas le savoir. Non, non, non, dis-le pas. Dis-moi pas pourquoi tu n'as pas Instagram. Tu n'as pas de cellulaire? Tu n'as pas de cellulaire, OK? Alright, parfait. Alright, je te le montre immédiatement. Alright, donc on est avec le 514. Couchy, couche, 514. Le Saint-Henri couch-couche, pardon. 514 Saint-Henri couch-couche. Donc, vraiment, vraiment. On peut pas avoir plus qu'ordinaire que ça. Euh, cannabis vert avec un peu de brun, c'est le standard. Il n'y a pas de brillant. On va pas vraiment les, les tricônes qui vont nous sauter d'en face. On essaie de zoomer un peu, là, mais. Euh, ordinaire. Ordinaire, c'est le minimum. C'est le minimum euh, qu'on doit avoir. Donc, euh, rien d'extraordinaire. Vraiment, là. même l'arôme, euh, c'est pas un, un, un gaz là, qui a un goût de dank. Hein? Les Américains utilisent ça, cette expression-là, dank. Mais non, non, non. On va les et ça va sentir un petit peu plus en espérant qu'on ait un bon buzz. Alright guys, on est de retour. Donc, euh, on égraine ça, le Saint-Henri Couchy-Couch. Je me rappelle que le Saint-Henri Couch, j'avais aimé ça. Et tous les abonnés de Winman avaient aimé ça. Eh, hey, moi, j'avais pas aimé ça. Tous les abonnés de Winman aimaient le Saint-Henri Couch. Oh, non, non, non, non, non, non. Mmh. Pourquoi on écoute Winman? Pour sauver de l'argent. Mets un pouce, si je t'ai déjà fait économiser de l'argent. Si t'as déjà regardé une vidéo, Winman, et tu t'es dit, oh shit, man. J'allais l'acheter. Puis là, Winman m'a dit c'était de la style Merci Winman, tu m'as fait économiser de l'argent. Winman est là pour vous. Un pouce, un commentaire. C'est ce que je veux. Et abonnez-vous. C'est vraiment ce que j'ai de besoin. Et puis, c'est comme ça que vous allez me récompenser. Ah, écoute, man, c'est, euh c'est pire que pire. Euh, je sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous là, qui triple sur le bizabolol. Euh, mais c'est ça que ça ressort. C'est ça qui ressort. Il n'y a pas d'agrumes là-dedans. Il n'y a pas de citron orange. Le terreux, on avait dit terreux au départ. Mais quand on les graines, vraiment. Euh, le terreux, il, il prend son. Il prend le bord. Il prend le bord. Ah, bisabolol, man. Euh... Sinon, c'est cariophylène. C'est c'est pas bon, man. Comment je pourrais te décrire ça, là? Un goût que j'ai jamais senti vraiment à SUDC. Euh... On est loin du couche. On est loin. On est dans de... de des allées lumière. Je comprends pas! Le Saint-Henri-Couche, était vraiment bon. Puis le Platinum couche Brett, c'était quand même pas si pire, là. C'était pas si pire, mais là, on s'éloigne, on s'éloigne. On s'éloigne de ce qu'on veut. J'ai cherché sur Leafly pour été capable de trouver une grosse description, là, pour le Couche-Couche. -couche. Euh, J'ai trouvé là, que c'était peut-être canoxide. Canoc Seed qui faisait ça, qui avait fabriqué ça. On parle de couche par-dessus couche avec couche. Euh, on allume ça. Allez voir mon Instagram, abonnez-vous sur mon Instagram. Euh, 400 personnes ont regardé ma story de la fille qui essayait de déneiger sa voiture. Donc vraiment, euh, beaucoup de personnes ont aimé la story de la fille qui déneige euh, son char. Euh, hey, 400 400 quelques personnes avaient regardé cette, re cette story là euh, merci à tous là, de vous abonner sur mon Instagram oublie ça oublie ça man oublie ça, ça va passer dans le tordeur <coughs> on va mélanger ça avec le weed qu'on aime pas euh, 16%, euh, ça, ça, ça ça bosse pas, là, ça ne tire pas penteux. 25$ aux poubelles, 25$ aux poubelles, euh, n'achète pas ça, mais on est loin de la vérité. On est loin, loin, loin... Euh, tu sais des fois quand je fais ma vidéo, euh, Winman, tu es toujours un petit peu nerveux. Euh, Qu'est-ce que les gens vont penser de mon opinion. Mais c'est tellement facile, tellement facile de te dire de pas acheter ça, man. Saint-Henri, ok, Saint-Henri on sait pas trop. Couche, couche, couche, couche. À quoi tu t'attends, man? À quoi tu t'attends? un goût de couche? Un coup de, de dingue? Hein? Un goût de gaz? Hein? OUBLIE ÇA! OUBLIE ÇA, MAN! OUBLIE ÇA, MAN! On essaye de sauver le THC, eh bien, les terpènes vont l'aider, l'effet d'entourage! GO terpène! GO TERPEN! GO GO GO! GO TERPEN! Non, non, man! Le THC à 16%, il est tout seul! Il est tout seul dans son coin! Il peut pas faire la job tout seul, le gars, là! Il peut pas faire la job tout seul, le cannabinoïde! Hein? Le cannabinoïde, il peut pas tout faire tout seul. Il a besoin de ses petits amis, les terpènes. Mais ils ne se présentent pas, non. Ils sont pas au rendez-vous. Non, non, non. Un, un manque, une un, un erreur de 514. Comprends pas. Comprends pas. Comment c'est fort, 514, avec le Saint-Henri-Couche. Après ça, ça a disparu. On sait pas qu ce qui se passait avec eux autres. Pis là, après ça, on regarde ça. C'est qui ça? 514. Ça appartient à qui? À Great White North Growers. Cinquième plus grosse compagnie. à la SQDC. Le gros. Cinquième, le gros. Vas-tu me dire qu'est-ce qu'ils font les autres dans la vie? Ils t'en sortent des produits de gros. Est-ce qu'ils fabriquent le cannabis ou sont distributeurs comme Rose Science Vie? Le gros. Manque d'information. Manque d'informations. La SQDC, quand tu payes sur un produit, c'est écrit fournisseur. On en dit bon un petit peu lentement. Fournisseur Great White North. Tu cliques sur le produit Great White North. Fait que Great White North Grower, il distribue ou fabrique les produits Kizo, Plantation Cérès, Surnaturel, Endo, 514. Sunfiction. Agropod. L'eau 420. On ne peut pas vraiment se fier sur le Great White Nord Grower. faut vraiment prendre quelques produits ici et là. Il y a vraiment de grosses différences de qualité entre l'eau 420 et euh, Sunfiction. Plantation CRAS 514, plusieurs marques ont été essayées par Winman. Euh... Écoute, essaye pas ça. Là. Achète pas ça, man. Ouais, oh, mais moi 16%, peut-être que j'aimerais ça l'essayer. Euh... Moi, Weedman, j'aimerais peut-être essayer ça, un cannabis pas trop fort. Non, tu vas trouver d'autres choses. Tu vas trouver d'autres choses. Ben, c'est pas bon. Tu peux pas fumer ça parce que toi, quand tu vas fumer ça, tu vas te dire Ah, moi je connais ça du couche. Ah, j'aime pas trop ça, moi, une couche. Fais pas ça, man. Fais pas ça. Parce que tu couches. C'est bon, man. Ça, ça représente pas, le couche, ça, man. Pourtant, je le répète une dernière fois, puis on va arrêter ça là, parce que c'est... C'est assez ordinaire, hein, C'est assez ordinaire. Pourtant, le Saint-Henri Platinum couche Bread, je sais pas, il était peut-être pas si pire que ça, mais c'est pas mon top 10. J'ai ai dit, j'en rachèterai pas. Donc 514, ça va mal, euh, ça va mal, euh, ça a parti fort avec un produit, le produit a disparu, le Saint-Henri-Couche. Puis là, il nous ramène des autres affaires, puis ça me tente pas de le fumer, bro. Ça me tente pas, il est allumé, je, je le brûle encore plus puis qu'il brûle plus vite. Très déçu, très déçu. Je vais fumer mon coucheur-couche à la place qui gèle plus, qui le plus. Je pense qu'il y a même plus de tricônes. Alright, je te laisse là-dessus. Euh... Oublie, Oublie ça. Oublie ça. man. On est loin, loin, loin. Tu donnes un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Puis dans les commentaires, j'aimerais ça que tu m'écrives qu'est-ce que je t'ai déjà fait économiser. Quel produit que t'allais acheter à la SQDC, tu t'es dit, oh shit, j'irais pas l'acheter, Winman m'a fait économiser 25$, Winman m'a fait économiser 30$, un pouce, un commentaire, abonne-toi, active la cloche, va t'abonner sur mon Instagram, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao, va voter pour la prochaine vidéo sur Instagram, va voter.